J'ai toi, Seigneur Dieu de l'univers. que je veux conduire ce moment. Je sais, je sais. Je sais qu'avec toi, Saint-Esprit, je peux tout. Je sais qu'avec toi, Esprit de Dieu, je peux tout. C'est pourquoi je veux tout remettre entre tes mains, Saint-Esprit. Je veux tout remettre entre tes mains, Saint-Esprit. Cet esprit vient prendre le contrôle de ce moment. Viens et prends le contrôle de ce moment. Viens et prends le contrôle de ce moment, saint ce Esprit. Oh, Seigneur, je suis béni, je te rends grâce Je te bénis, Seigneur, je te rends grâce Pour cette journée Que je nous donnes, Pour cette semaine qui s'achève Seigneur, je veux te bénir, je te rends grâce Seigneur, au moment où tu prends la place en ce soir Devant le trône de ta grâce Je veux te reconnaissance Seigneur, pour tout ce que tu as fait de bien, de bon, de beau dans ma vie dans la vie d'un frère, dans la vie d'une soeur dans la vie du plus petit d'entre nous je voudrais élever la voix en ce soir au moment où nous nous installons devant ton trône élever la voix pour te dire merci Seigneur toi qui contrôles tout toi qui es au devant de toutes choses, toi qui es au devant de toute situation Seigneur, envoie-nous ton esprit. Envoie-nous ton esprit qu'il prenne le contrôle de toutes choses en ce soir. Ô Saint-Esprit, viens toi-même siéger, siéger au cœur de ce moment d'adoration. Conduis-nous, guide-nous, conduis-nous, guide-nous. Nous sommes devant toi, nous sommes ce soir, comme de l'argile entre tes mains, Saint-Esprit. Nous voulons être ce soir comme une pâte à moduler entre tes mains, afin que toi-même tu façonnes ce moment selon le désir de ton cœur, afin que toi-même tu façonnes cet instant pour qu'il soit un moment une offrande agréable à tes yeux. Nous voulons t'offrir ce moment en ce soir. Et c'est avec toi, Saint-Esprit, que nous voulons le faire. Béni sois-tu, Saint-Esprit. Béni sois-tu, Saint-Esprit. Béni sois-tu, Saint-Esprit. Béni sois-tu, Saint-Esprit. Nous t'appellerons Saint-Esprit. Viens et conduis les choses comme tu le souhaites. Fais-nous entrer, Saint-Esprit, à la grâce, à la louange et l'adoration, comme cela convient. Béni sois-tu, Saint-Esprit. Honneur à toi, Saint-Esprit. Shalom ma grande soeur Georgette, shalom ma grande soeur euh, Béatrice, c'est quelque chose d'ouvrir la soirée en ce soir avec mes deux grandes soeurs, avec mes deux grandes sœurs. et je crois que c'est le Saint-Esprit qui vous a appelé là, il y en a une qui est la chuchu de l'éternel, l'autre c'est la complice du Saint-Esprit et c'est ensemble que ce soir nous allons honorer notre Dieu. Que la grâce et la bénédiction de Dieu descendent sur toi, Béatrice, que la grâce et la bénédiction de Dieu soient avec toi, Georgette. Béni soit le Saint-Esprit qui va conduire le moment de ce soir. Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom, shalom. Nous sommes ce soir encore assemblés pour rendre honneur, pour rendre grâce pour témoigner notre reconnaissance, pour dire notre action de grâce à notre Seigneur, à notre Dieu. Il est bon, il est gras, il est beau, il est bon pour toi, Georgette, il est bon pour Béatrice, il est bon pour moi également. Oh Catherine, aujourd'hui, je suis bénie, je suis bénie, à peine connectée, que je vois les trois complices du Saint-Esprit les trois complices de l'Éternel, notre Dieu, qui se connectent pour être les premiers, les privilégiés à entrer dans ce temps de grâce. Que le nom du Seigneur soit béni. Sois béni, ma sœur Catherine. Sois béni, ma sœur Béatrice. Soit béni. Et vous tous qui êtes en chemin, que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Que Dieu, la main de Dieu, vous touche là où vous êtes, vous toutes qui êtes en chemin. Gloire, honneur, louange à toi notre Seigneur. Nous sommes rassemblés ce soir parce que nous voulons rencontrer encore une fois notre Dieu. Nous voulons ce soir encore dire notre bonheur. Bonsoir Reine Angélique, bonsoir Touré Anna. Bonsoir, bonsoir. Shalom, shalom, shalom. Nous sommes rassemblés ce soir parce que nous voulons rencontrer, en ce dimanche, nous voulons rencontrer notre Seigneur, nous voulons rencontrer notre Dieu. Bonsoir à toi. Dieu te bénisse. que Nous voulons rencontrer notre Dieu en ce soir. Nous voulons rencontrer notre Dieu en ce soir. Et c'est dans la louange et l'adoration que nous allons atteindre le cœur de notre Dieu. Bonsoir Fabiola. Et pour lui dire que nous sommes là pour le rencontrer, nous allons ensemble prendre ce cantique. Je suis sûre que vous le connaissez. Nous sommes là parce que nous voulons le rencontrer. Nous sommes là parce que notre cœur, notre âme désire profondément être en sa présence. Nous sommes là. Bonsoir Emma, oh la, la reine, la reine du ciel. Bonsoir Emma. Nous voulons, nous sommes rassemblés parce que nous voulons ce soir rencontrer notre Dieu, encore une fois. C'est chaque soir que nous sommes avec lui, mais chaque jour nous voulons aller un peu plus loin avec lui. Et c'est pourquoi je voudrais qu'ensemble nous prenions ce cantique. Pour dire ensemble que nous sommes là pour le rencontrer, pour rencontrer notre Dieu. Pour, pour rencontrer notre Dieu en ce soir. Ya. Yeah, yeah, yeah. yeah, yeah, yeah. pour te rencontrer, ya, ya et... Entrez je cherche depuis longtemps ya Yahé ya celui que je cherche depuis longtemps Yah Yahé hey. yeah, yeah, hey. C'est pour te yaya, rencontrer ce soir. Nous yaya, sommes à tes pieds ce soir, Yaya, parce que nous voulons te yaya, voir. Yaya, nous voulons toucher ton cœur ce soir, notre Dieu. Oh, Papa, nous sommes yaya, devant toi. Nous voulons te dire yaya, notre reconnaissance, oh, Papa. Nous voulons te dire yaya, combien de fois yaya. nous te sommes reconnaissants pour la vie que tu nous donnes. Nous voulons te dire que nous te sommes reconnaissants de la santé, de ta main qui a posé sur nos vie, Oh, ton regard qui ne nous quitte jamais. Ta main de bénédiction qui ne nous quitte jamais. Oh, Yaya, yeah, yeah, Papa, nous voulons te dire notre reconnaissance en ce soir. Merci, Papa, pour ta bonté. Merci pour tes largesses, Merci pour la vie que tu nous donnes. Merci pour la santé que tu nous donnes. Oh, Seigneur, toi, toi qui as la main posée sur nos affaires, toi qui es assis au cœur de notre ménage, toi qui es assis dans notre vie. Oh Seigneur, nous voulons te dire merci. Reçois notre reconnaissance Seigneur. Reçois notre adoration en ce soir. Oh sois magnifié, éternel mon Dieu. Oh Papa, nous sommes là devant toi. Nous voulons rentrer dans ton cœur en ce soir. Merci Seigneur pour ce regard que tu poses dans notre vie. Merci pour ton amour. Merci pour ton amour Papa. Merci mon amour Papa. Merci pour ton amour, nous papa. venu pour te rencontrer. Ya, ya, eh, ya, ya eh, Nous sommes là. Nous sommes là. Venu pour te rencontrer. Yeah. yeah. Nous t'avons cherché pendant longtemps et nous t'avons trouvé. Nous t'avons trouvé, Seigneur, et nous ne voulons plus te quitter. C'est le sens de notre présence chaque soir sur cette plateforme. C'est parce que nous ne voulons plus être déconnectés de toi que nous sommes ce soir encore devant ta face. Oh, nous voulons nous incliner devant toi, Seigneur. Tu es notre Dieu, tu es notre Père. Oh, Papa, toi qui ne nous quittes pas du regard, toi qui connais l'ensemble de nos cheveux, oh, toi qui prends soin de nous, nous voulons ce soir encore être reconnaissants et te dire merci. Oh, merci papa, merci pour ton amour, merci pour ta fidélité, merci Seigneur, oh, gloire à toi Seigneur, gloire à toi Seigneur, nous sommes ce soir devant toi, nous sommes rassemblés devant toi, parce que le désir profond de notre âme, c'est de te louer, le désir profond de notre âme. C'est de t'adorer Oh papa, nous voulons t'adorer en ce soir Nous voulons t'élever Nous voulons te glorifier, nous voulons te célébrer Parce que le désir Profond de notre âme, c'est de te célébrer chaque jour, en toutes circonstances et en tous lieux. En toutes circonstances, en tous lieux, ô oh Père, nous voulons être reconnaissants, nous voulons te dire merci. Peu importe le problème que nous vivons, peu importe la situation, peu importe le problème, peu importe la situation, toi tu es la solution, tu es notre solution. Et c'est pourquoi nous n'avons peur de rien, c'est pourquoi nous sommes rassurés et que ce soit encore nous voulons te célébrer. Nous voulons te célébrer, te dire merci. Merci Seigneur, merci mon, Dieu. merci mon Dieu, merci mon Dieu, merci mon Dieu, merci mon Dieu, nous voulons ce soir encore... Te magnifier te dire combien de fois nous sommes contents combien de fois nous sommes heureux de te retrouver nous voulons exprimer le désir profond de notre âme qui est de te célébrer qui est de t'adorer oh seigneur oh mon dieu papa je veux t'exprimer mon désir de t'adorer ce soir papa je veux t'exprimer mon désir d'être en toi ce soir papa je veux t'exprimer notre désir d'être attaché à toi Oh papa, je veux t'exprimer notre désir d'être connecté chaque jour à toi. Parce que tu es la source de vie, tu es la source de toutes choses. Oh le commencement, la fin tu es. Oh Dieu, papa Dieu, nous voulons ce soir encore t'exprimer notre reconnaissance. Nous voulons je ce soir encore. T'exprimer notre désir. Ton désir. Oh notre désir de t'adorer. T'adorer Papa. papa. Ah, ah, ah, ah, ah, je veux t'exprimer. Je veux t'exprimer. Nous voulons te célébrer ce soir, nous voulons te dire merci, tu es notre étendard, tu es notre épée, oh, tu es notre boussole, tu es la lumière qui illumine nos vies, tu es le sel qui donne du goût à nos vies. Oh papa, nous voulons ce soir t'adorer, nous voulons t'adorer papa, nous voulons te célébrer, tu es notre étendard papa. Tu es notre boussole, oh papa. Tu es notre Dieu, oh Yahweh. Nous voulons te célébrer. Nous voulons t'adorer, nous voulons t'honorer en ce soir. Parce que tu es notre Dieu, oh papa. Merci papa. Merci papa pour ta présence à nos côtés. D'exprimer mon désir, celui de t'adorer, papa. te célébrer, tu es, tu es notre étendard, tu es notre boussole papa, je ne cesserai de le dire sans toi nous ne pouvons rien en toi nous sommes forts avec toi nous avons tout et c'est pourquoi ce soir encore nous voulons t'adorer c'est pourquoi ce soir encore nous voulons te célébrer, nous voulons te lever parce que tu es au dessus de tout Dieu tu es au-dessus de tout. Oh, peu importe le problème, aucune difficulté ne résiste à toi. Oh, aucune maladie ne te résiste. Rien ne te résiste. Rien dans nos vies qui ne te... Oh, Seigneur, nous voulons ce soir. Peu importe le problème que nous traversons, nous savons que tu es là parce que tu es notre étendard. Oh, tu es notre boussole, tu es notre lumière. Toi, le sel qui donne goût à nos vies. Oh, nous voulons te célébrer en ce soir. Merci, Papa, pour ta présence. Merci, Papa. Merci, Papa, pour le que tu nous donnes Toi notre force Toi notre puissance Oh Père Toi Toi qui illumines nos vies Toi notre étoile Oh toi qui es au devant de nous Oh toi notre guerrier Toi le Toi Oh toi Toi, toi qui es devant nous L'éternel était devant Moïse et le peuple hier. Oh toi qui es avec nous, comme tu étais avec David hier face à sa Goliath. Oh Père, nous voulons t'honorer. Nous voulons te célébrer. Nous voulons te glorifier. Oh gloire à toi. Oh gloire à toi, papa. Je veux t'exprimer. Célébrer, toi qui exauces la prière que nous avons merci. pas prononcée, parce que c'est celui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Papa, merci, merci de ta fidélité, merci d'être présent dans nos vies. Oh Père toi qui contrôles tout dans nos vies. Toi à qui nous n'avons pas à exprimer un problème que tu as déjà résolu parce que tu es Dieu. Et que tu as souci de nous. Tu ne veux que le bonheur pour nous, oh Père. Nous voulons te célébrer ce soir. Nous voulons t'honorer. Merci Papa. Merci pour ta présence. Oh, tu es notre étendard. Tu es notre vie. Tu es notre protection, Père. Tu es notre... notre... Oh, comme l'eau source de vie, tu es pour nous source, la source des sources. Toi, tu es source de vie. C'est toi qui nous abreuve chaque jour de ton amour. C'est ton amour qui nous donne de demeurer en ta présence. Oui, ton esprit qui nous donne de, de, de, de manifester cet amour profond que nous avons pour toi. Donne-nous plus de toi, mon Dieu, parce que nous voulons te connaître davantage. Oh, nous, nous voulons te célébrer ce soir t'adorer ô oh Seigneur mon désir de t'aimer t'adorer, oh gloire à toi t'adorer ô oh. t'adorer ô oh Seigneur mon, mon désir Jésus. Oh, te glorifier, Seigneur. Glorifier ton nom, Seigneur. C'est le désir profond de mon âme. Oh, adorateur, adoratrice, mets-toi en situation de glorifier ton Dieu en ce soir. Parce qu'il mérite de gloire. Il mérite d'être honoré. Il mérite que tu le célèbres. Il mérite que tu l'élèves. Oh, glorifier-toi, Seigneur. Mon oh, désir de t'aimer, glorifier, de célébrer, mon roi, de célébrer, oh Jésus. Mon désir est de t'aimer, de célébrer, oh Jésus. Je veux te célébrer en ce soir. Merci, Jésus, pour ta présence. Jésus. Oh, je veux t'adorer en ce soir. Le désir de mon âme, c'est de me défendre dans une adoration qui te glorifie. Oh, je veux toucher ton cœur en ce soir. De toucher ton cœur pour une soeur. Toucher ton cœur pour un frère sur cette plateforme. Oh, parler au cœur d'un adorateur. Oh, nous voulons ce soir nous répandre, Seigneur, devant ta face. Parce que tu mérites adoration, tu mérites louange. Gloire, honneur et louange à toi. Magnifié sois-tu Jésus, honoré sois-tu Jésus, oh Seigneur, merci, merci pour ce moment que tu permets, merci pour ce moment que tu permets, oh Seigneur, te glorifier, te glorifier, oh Seigneur. Mon désir est de t'aimer, te glorifier, te glorifier, oh Jésus, te glorifier, oh Seigneur, mon désir est de t'aimer, te glorifier. Je ne sais pas pour toi, adorateur, adoratrice. Je ne sais pas dans quelle position tu es. Mais ce moment, ce moment est unique. Parce que le, notre Dieu, il est là, il est présent. Nous avons souhaité le rencontrer ce soir. Et il est là parmi nous, il est là. Son esprit est parmi nous ce soir. C'est pourquoi, oh, tout est possible aujourd'hui. Tout est possible en cet instant parce qu'il est présent. Oh, nous avons crié à lui. Et il répond maintenant à notre sollicitation. Oh, notre Dieu, notre Dieu puissant, Dieu amour, nous voulons le lever en ce soir, et il se tient là devant toi, il se tient là devant ta face et il veut ce soir que tu le nommes, non pas du bout des lèvres, mais que ton adoration vienne de l'intérieur, que ton adoration ce soir, Femme, femme, sorte de ton âme oh Seigneur, nous voulons t'aimer, nous voulons t'aimer ce soir Seigneur, oh gloire à toi Jésus, gloire à toi Jésus Oh, gloire à toi, gloire à toi, Jésus. On désirait de t'aimer, te célébrer. t'adorer ce soir, nous voulons te célébrer, nous voulons t'honorer. Oh, Au gloire, on est louange à toi. Oh toi, le Dieu des impossibilités, toi, le Dieu, le Dieu d'amour, toi qui t'as donné un sacrifice pour que moi et toi, adorateur, nous soyons sauvés. Oh toi qui t'as donné un sacrifice pour que le pécheur que je suis soit racheté, nous voulons nous incliner devant toi ce soir pour reconnaître que tu es bon, que tu es Dieu. Viens. Sans toi, nous ne pouvons oui. rien. Oh, qui suis-je? Pour Daniel, lever les yeux vers toi, Seigneur. Seigneur, oh Dieu, oh Dieu d'amour, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, oh Seigneur nous voulons te glorifier, nous voulons te dire merci, oh gloire à toi, merci Seigneur pour ta présence, merci Seigneur pour ta, ta, ta présence dans nos vies, merci Seigneur pour, ta, ta, ta merci Seigneur pour ta, la vie que tu nous donnes, gloire à toi Seigneur, gloire à toi Seigneur, à toi Seigneur. honneur à toi. Honneur à toi, Seigneur, pour le bonheur que tu nous donnes. Oh Seigneur, nous sommes des privilégiés. Dieu d'amour, nous sommes des privilégiés. Oh adorateur, adorateur, tu es une Dis que tu es une privilégiée. Tu es une privilégiée. C'est une opportunité, mais une opportunité que tu ne veux pas soupçonner. D'être capable de parler, d'être dans la présence du Saint-Esprit de parler au cœur de Dieu, de dire la reconnaissance de Dieu. C'est parce que le Saint-Esprit est là que tu peux exprimer l'amour que tu as pour ton Dieu. C'est parce que le Saint-Esprit est là et que tu peux déclarer que tu aimes ton Dieu. Oh, appelle le Saint-Esprit. Appelle le Saint-Esprit. Appelle le Saint-Esprit. Appelle le Saint-Esprit. au Saint-Esprit Saint d'être présent ce soir. Pour que ce soir encore, tu puisses témoigner ta reconnaissance à ton Dieu. Parce qu'il est Dieu. Il est Dieu. Et sans lui, tu ne peux rien. Oh, gloire à toi Seigneur. Gloire à toi Seigneur. Merci Père. Je Oh, Dieu. merci Seigneur. Je te pardonne mon cœur. Gloire à toi, Seigneur. Honneur à toi. Et mon cœur, d'amour. Oh cœur. Seigneur. Dis à ton père que tu l'aimes. Dis à ton papa que tu l'aimes. Dis à ton Dieu que tu l'aimes. Adorateur, adoratrice, dis-lui encore. Si tu lui as dit hier, dis-le-lui encore aujourd'hui. Demain, il faut le lui dire. Il est le même hier, aujourd'hui et demain. Il est celui qui a sauvé nos pères. Abraham, il est celui qui a sauvé le peuple d'Israël. Et il est celui-là encore qui te protège aujourd'hui. Il est celui-là qui pourvoit à tout dans ta vie. Et c'est pourquoi aujourd'hui encore, je souhaite, je voudrais, oh, que ensemble, nous le disons, que nous l'aimons. Oh, que nous l'aimons. Nous ne pourrons jamais donner par nos lèvres, par nos achats, nous ne pourrons jamais donner une part de ce que c'est de l'amour qui nous donne. Mais de là où tu Dis-le-lui que tu l'aimes à dis-le-lui que tu l'aimes à toi, oh gloire à toi Seigneur, oh gloire à toi Seigneur, honneur oh, à, oh, à, oh, à toi Seigneur. Je t'aime, tu le sais, nous t'aimons Père, tu le sais, nous t'aimons, tu le sais, oh Père. Nous voulons te le redire. Nous voulons le proclamer encore ce soir. Nous voulons le proclamer encore ce soir. Tu es notre Yaya, tu es notre Dieu. Sans toi, nous ne pouvons rien. C'est pourquoi chaque matin, c'est pourquoi chaque soir, nous nous levons et nous nous levons, nous te toi. Nous nous t'évoquons pour que tu nous conduises parce que toi, toi, tu nous aides un amour que nous ne comprenons pas, parce que c'est chaque jour que nous construisons ton cœur. Mais c'est pourquoi ce soir, encore Seigneur, nous voulons te dire Oh Père, nous t'aimons. Tu es notre Père. Oh de notre amour d'humain, de notre amour fragile, de notre amour fini, de notre amour amour. Il y a des limites, oh cet amour-là, Seigneur. Nous voulons te l'offrir. C'est ce que nous avons. Nous voulons te donner cet amour, cet amour humain. Afin Seigneur, que toi, que tu nous abreuves de ton amour divin pour nous transformer de l'intérieur. Oh Père, nous t'aimons. Nous t'aimons, oh, Père. Nous t'aimons. Nous t'aimons, Père, nous t'aimons, Père, nous t'aimons, Père, de notre amour. L'amour que nous avons, c'est celui que nous pouvons nous donner. Notre amour fini, notre amour avec nos limites, avec nos fragilités. Nous voulons t'offrir cet amour fragile. Nous voulons t'offrir cet amour fini. Nous voulons t'offrir cet amour avec toutes ses limites, toutes ses imperfections pour être rempli de toi. Être rempli de toi, afin, Seigneur, que tu nous communiques, oh que tu nous communiques ton amour qui ne finit pas. Communique-nous ton avis. Oh, oh Seigneur, nous t'aimons. Nous t'aimons, Père. Nous t'aimons, notre Père. Oh, nous t'aimons. Nous t'aimons. C'est notre façon de t'aimer. Nous t'aimons. Oh, avec nos faiblesses Nous t'aimons lorsque nous prions un jour Et que le lendemain, nous ne prions pas Lorsque nous détournons Notre regard de toi, oh Seigneur Ce n'est pas parce que nous ne t'aimons pas Oh, viens au secours de nos faiblesses Viens au secours de nos fragilités Viens au secours de nos limites Oh, donne-nous plus de ton amour Afin que nous puissions te ressembler Oh Père, pardonne-nous Pardonne-nous nos infidélités Pardonne-nous nos infidélités Pardonne-nous notre fragilité Pardonne-nous la finitude de notre amour, oh notre amour est parfait, pardonne-le nous, oh ce soir, nous voulons te dire que nous t'aimons, parce que nous voulons te ressembler, nous voulons ce soir, nous voulons ce soir Père, nous voulons ce soir Père, ce soir, Père. nous rassembler devant toi, afin que toi, oh par ton esprit, tu nous abreuves de l'amour qui vient de toi, tu nous abreuves de l'amour infini, afin que nous puissions te ressembler, oh Père, nous sommes tes enfants, et, oh Père Et c'est toi, c'est à toi que nous voulons ressembler Oh Père Toi le nom est au-dessus de tout nom Nous voulons proclamer ce soir Ton nom est grand Son nom est au-dessus de tout nom Et c'est ce nom qui nous donne la vie C'est pourquoi nous voulons le proclamer ce soir Donne-nous plus de toi Père Donne-nous plus de toi Père Oh Père je le glorifierai, et je l'exalterai, je le proclamerai, au oh Seigneur, sur tu... la terre, je veux proclamer que tu es roi, je veux proclamer que ce soit que tu es le roi de la vie, d'un adorateur, tu es le roi de la vie, d'une adoratrice en ce soir, tu es le roi de cette plateforme et nous voulons te célébrer, nous voulons te célébrer, oh toi qui es assis au-dessus de ton trône, oh Seigneur nous voulons te magnifier en ce soir, oh donne-nous de témoigner que tu es Dieu, donne-nous de témoigner que tu es Seigneur, Donne-nous de témoigner que tu es l'amour grand, l'amour vrai Donne-nous de témoigner cela Seigneur Parce que le monde entier a besoin que tu sois révélé Le monde entier a besoin que tu sois révélé Oh, fais de nous Seigneur des instruments de ta révélation d'ici bas Fais de nous des instruments de révélation Et pour cela mon Dieu, donne-nous ton esprit Que nous puissions refléter l'amour, l'amour qui vient de toi Gloire à toi Seigneur Gloire à toi, Seigneur. Honneur à toi, Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Oh, nous voulons te suivre. Je chanterai. Jésus, ce nom qui sauve. Quel est ce nom? Il n'y a aucun autre nom qui sauve. Il n'y a aucun autre nom qui fasse fléchir des genoux. Il n'y a aucun autre. Nom Oh Seigneur, nous voulons proclamer ton nom à temps et à contre-temps. Donne-nous, donne-nous Seigneur, donne-nous Seigneur de pouvoir diffuser ton amour. Oh, nous voulons nous revêtir de ton amour. Oh, ton amour, ton amour, c'est ton amour. Et cet amour-là, Seigneur, cet amour Seigneur, nous voulons nous revêtir de ton amour pour être des témoins vivants de ta grâce, des témoins vivants de ta gloire dans ce monde qui a tant besoin de toi. Oh, nos pays ont besoin de toi. Notre nation a besoin de de toi, nos familles ont besoin de toi, nos enfants ont besoin de toi, oh père, nous t'implorons, nous t'invoquons, donne-nous plus de toi, oh réponds ton amour dans nos vies, répands ta grâce dans nos vies, répands ton amour sur nos pays, oh père, nous te crions vers toi ce soir, oh donne-nous plus de toi, donne-nous plus de toi, Père. Donne-nous plus de toi, Père. Donne-nous plus, donne plus, donne plus, donne plus de toi, Père. Jésus, ce nom qui sont je parlerai de toi Donne-nous de parler de toi Seigneur Je porterai ta parole. Donne-nous de parler de toi ce soir nous, Et aujourd'hui Et en tout temps, En tout lieu En toutes circonstances tout Que rien ne nous fasse peur Que rien ne nous effraie Oh Seigneur donne-nous de ne pas avoir honte de te proclamer Donne-nous de ne pas avoir peur de te proclamer Oh Seigneur rends-nous chrétiens partout Fais de nous des je chrétiens selon ton cœur Fais-nous des enfants de Dieu selon ton cœur. Donne-nous d'assumer, d'assumer notre, notre attachement à toi, à public, partout et partout. Oh Seigneur, donne-nous d'assumer cela. Donne-nous de l'assumer, Seigneur. Donne-nous de l'assumer, oh Seigneur. Pardonne-nous, pardonne-nous pour toutes ces fois Où nous avons eu honte, où nous avons eu peur De proclamer que nous sommes à toi, toi, Parce que nous avons peur du regard des autres Oh Père, nous voulons parler de toi Reveille-nous de ton amour révèle nous de ton amour Pour que nous puissions, comme toi Comme toi Seigneur, tu as porté ta croix Et au devant, devant la face d'Israël Tu t'es donné, un oh Seigneur, donne-nous D'être, d'être des objets et des sacrifices de nos faits afin que, afin que le monde croit que tu es là, que tu es présent fais de nous fais de nous une manifestation glorieuse de ta présence en ce monde gloire à toi Seigneur honneur à toi Seigneur merci Seigneur merci Seigneur Merci. oh gloire à toi Seigneur oh gloire à toi Seigneur gloire à toi Seigneur, à toi, Seigneur. honneur à toi Seigneur Gloire à toi Seigneur, honneur à toi Gloire à toi Seigneur Oh, agneau de Dieu Toi, l'agneau de Dieu De là où tu as assis Oh, je veux Je veux ce soir encore T'es levé Oh, je veux Dire à la face du monde que tu es grand Je veux dire à la face du monde que tu es Dieu Oh, gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia, gloire à toi. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Je veux crier et proclamer. Alléluia. Parce que tu es Dieu, tu es présent, tu es là, tu nous entends, tu nous écoutes et tu agis dans nos vies. Merci Seigneur pour ta présence glorieuse dans nos vies. Merci pour ta présence, gloire à toi Seigneur. Oh Seigneur, nous voulons rester connectés à toi. Sois béni, sois élevé, sois glorifié, sois célébré. Oh gloire à toi Seigneur, gloire à toi Seigneur. Comment ne pas te célébrer, comment ne pas te louer. Oh ce soir, béni soit le son nom Seigneur, béni soit ton nom, mon âme s'est reçue aujourd'hui en ta présence. Mon âme se glorifie en ta présence. Oh adorateur, adoratrice, je ne sais pas pour toi, mais je suis dans un état, dans un état que je ne comprends pas. Parce que mon Dieu, mon Dieu s'est levé dans cette maison. Parce que le Dieu notre Dieu s'est levé sur cette plateforme. Oh adorateur, adoratrice, Dieu s'est levé pour toi. Dieu s'est levé dans ta vie. Oh cette semaine qui vient, Dieu va se manifester bruyamment. Dieu va se manifester puissamment dans ta vie parce qu'il s'est levé pour toi, il s'est levé pour moi. Oh je vais parler au cœur de quelqu'un ce soir. Je vais parler à un cœur triste ce soir. Je vais parler à un cœur préoccupé ce soir. Notre Dieu s'est levé. Crie Alléluia parce que c'est le champ de victoire. Il est déjà victorieux. Il est déjà victorieux. Tu as déjà victorieux. Il proclame et célèbre déjà ta victoire. Parce que Dieu s'est levé. Dieu s'est levé pour toi, adorateur. Dieu s'est levé pour toi, adoratrice. Que son nom soit élevé. Que ton nom soit glorifié. Gloire à toi, Seigneur. Louange à toi Seigneur, honneur à toi Seigneur oh comment ne pas te célébrer, comment ne pas te louer mon âme se réjouit en ta présence mon âme veut te glorifier oh qu'il est bon d'être en sa présence qu'il est bon de te célébrer qu'il est bon de te louer, honneur louange, gloire à toi Seigneur oh sois béni, sois béni mon frère sois béni ma soeur, oh Dieu s'est levé pour toi, Dieu s'est levé pour moi, gloire à toi honneur à toi Seigneur, oh gloire à toi Seigneur Gloire à toi Seigneur Honneur je veux à toi Oh je veux t'adorer Gloire à toi Seigneur la Oh par toi Il est, il est Et il revient Devant son trône Je chanterai À jamais À jamais À jamais Je veux être dans ta présence je Oh Seigneur Oh Seigneur il est, il était, Oh gloire à toi Seigneur Tu es le même Hier, aujourd'hui et demain Tu n'as pas changé Tu es le même Oh gloire à toi Seigneur Honneur à toi Seigneur Merci Seigneur Merci Seigneur Merci pour ce moment que tu permets Oh qu'il est bon et doux d'être en ta présence qu Il est bon d'être en ta présence Seigneur Il est bon Il est bon d'être en ta présence Comment Comment ai-je pu passer à côté de cela Comment as-tu pu passer à côté de cela Il est là. Oh, qu'il est bon d'être en Jésus. Oh, quel, quel bonheur d'être en ta présence. Sois élevé, sois glorifié. Sois élevé, sois glorifié. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci mon Dieu. Gloire à toi. Gloire à toi Seigneur. Honneur à toi Seigneur. Louange à toi Seigneur. Je veux je veux t'adorer, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta présence. Merci pour cette manifestation glorieuse en ce soir. Merci, toi, Seigneur, en ce soir. Oh, merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Ce mot, ce mot est bien léger pour ce que je veux t'exprimer ce soir. Merci, Seigneur. Toi, notre Dieu. Toi, notre protecteur. Que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé. Merci, Seigneur. Merci Seigneur, merci mon Dieu, merci mon Dieu, gloire à toi Seigneur, gloire à toi Seigneur, merci, donne-nous, donne-nous Seigneur d'être enraciné dans ta vie. Donne-nous Seigneur d'être enraciné dans, dans, dans, en toi je veux en Seigneur en ce place, soir place, Adorateur, adoratrice Ce soir on viendra le et Ce place, soir place. Je vais partager Une place, parole d'espérance avec toi Je vais partager ce soir Une, toi, une parole De victoire avec Jésus toi je veux partager ce soir avec toi une parole avec le Dieu qui est, qui était et qui vient. Avec toi, docteur. Je veux partager avec toi le bonheur que nous avons d'être enracinés, notre... bon enracinés à notre Dieu. Il est bon d'être enraciné à notre Dieu. Il est bon d'être enraciné à notre Dieu. Il est bon d'être enraciné à, bon à, bon à notre Dieu. Tu peux t'anguer, la barque peut t'anguer. Le vent peut souffler, le tonnerre peut gronder, le bateau peut tanguer, mais il est dans notre barque. C'est pourquoi nous devons rester enracinés en lui. Oh, restons enracinés en lui. Je voudrais ce soir partager avec toi un texte adorateur, adoratrice. Le texte de notre petite méditation, notre courte méditation de ce soir, est tiré de l'évangile de Luc. Le chapitre 35, jusqu'au chapitre 40, jusqu'au verset 35 jusqu'au verset 40. Je répète donc Luc 12, verset 35 à 40. Luc 12, verset 35 à 40. Je lis la parole de Dieu. Soyez prêts à agir. Avec la ceinture serrée autour de la taille. Et vos lentes allumées. Soyez comme des serviteurs qui attendent leur maître au moment où il va revenir de mariage, afin de lui ouvrir la porte dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera éveillé. Je vous le déclare. C'est la vérité. Il attachera sa ceinture les fera prendre place à la table et viendra les servir. S'il revient à minuit, ou même tard encore, qu'il les trouve éveillés, heureux sont-ils. Comprenez bien ceci. Si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il ne laisserait pas pénétrer dans la maison. Tenez-vous prêts vous aussi. « Tiens-toi prêt, adorateur, tiens-toi prêt, adoratrice, car le Fils de l'homme viendra à l'heure que vous ne pensez pas. »« Tiens-toi prêt, tiens-toi prêt. » J'ai trouvé, je vous raconte l'histoire, ma grande soeur Georgette vous a déjà dit, comment je me suis retrouvée là aujourd'hui, ça veut dire que je n'avais rien préparé, je rentrais de mission et quand je suis arrivée à 100 mètres de chez moi, de chez moi à la maison, on était autour de 16h30, 17h même. Je tournais pour venir à 100 mètres de chez moi et il y a une parole qui est venue de ma tête. Gardez vos lampes allumées. Gardez vos lampes allumées. Voici la parole qui est venue de ma tête quand j'étais à 100 mètres de chez moi, autour de 17h30. Gardez vos lampes allumées. Alors dès que je suis arrivée, je dis, je vais aller chercher à comprendre pourquoi le Seigneur m'a donné cette parole. Alors, je suis venue, je cherchais et voici que « Gardez vos lampes allumées » est extrait de ces quelques versets que je viens de vous lire. Alors, ce que je voudrais que nous gardions ce soir, pourquoi le Seigneur nous demande de garder nos lampes allumées Nous avons la, lampe, nous, nous avons la certitude que nous avons la certitude que chaque soir, il y a une lumière qui est allumée sur cette plateforme. Cette certitude, nous, nous l'avons. Cette certitude, nous l'avons. Mais dans la vie de chacun d'entre nous, dans la... ceci est un rendez-vous commun. C'est un rendez-vous commun. Mais je pense que le Seigneur veut parler au cœur de quelqu'un ce soir. Le Seigneur veut dire à quelqu'un ce soir, de rester ferme dans la prière, de rester éveillé, de garder sa lampe allumée, peu importe la tempête. Je ne sais pas ce que tu traverses, mais si le Seigneur a sorti cette parole aujourd'hui, ce n'est pas en vain. Il dit, il dit, lorsque le maître rentrera du mariage ou de quelque noces que ce soit, s'il il te trouve éveillé, tu seras un homme heureux. Tu seras un homme heureux. C'est une parole d'espérance que je veux te dire ce soir Parce que tu as mis ton espérance en quelqu'un En quelqu'un qui reste éveillé, qui lui ne dort pas Lui ne dort pas, c'est pour cela que quand il rentre Au moment où on pense que toi aussi tu es en train de dormir Et qu'il te trouve éveillé Ça veut dire que comme lui il est veilleur, Il espère bien que toi aussi tu vas veiller avec lui Il espère que tu vas veiller avec lui Donc ne ferme pas les yeux Garde ta lampe allumée frère Garde ta lampe allumée sœur. ne l'éteins pas Ne mets pas ta lumière sous le boisseau Comme si ça n'existait pas Mets ta lumière là où Là, là Là, là, là où elle, elle, elle est visible Garde ta lampe allumée frère Garde ta lampe allumée frère Garde ta lampe allumée ma soeur Le Seigneur veut te dire Peu importe le problème Il est là Il est là c'est vrai C'est vrai Comme tu ne sais ni l'heure ni le jour C'est pas mieux tu as laissé ta lampe allumée Comme ça au moins quand il va venir tu vas le voir Vérité. <rire> c'est pas mieux <rire> il dit de toutes les façons je viens et tu as la certitude qu'il va venir mais tu ne sais ni l'heure parce que ton temps ce n'est pas son temps son heure ce n'est pas ton heure <rire> ton... merci ma soeur Josette et puis il faut faire des provisions ne fais pas comme la vieille folle fais des provisions d'huile pour mettre à côté et lorsque tu vois que la flamme de s'éteindre rajoute de l'huile comme les vieilles sages Rajoute de l'huile comme des veilletages parce que ta, ta lampe doit demeurer, doit être allumée en permanence. Ça peut être en veilleuse, mais ça ne doit jamais s'éteindre. C'est pourquoi tu dois veiller sur cette flamme-là. Tu dois veiller sur la flamme. Oh, quelqu'un a dit quelque chose, il dit, quand tu, tu, quand, quand tu veux, il, il faut viser le soleil, comme ça même si tu rates le soleil là, tu, tu, tu, tu auras forcément une étoile, quelqu'un a dit ça, et j'ai trouvé ça merveilleux, garde ta lampe allumée mon frère, garde ta lampe allumée, veille sur la lampe, veille veille sur la lampe, veille sur la lampe, veille sur l'état de ton cœur. La lumière est en toi, c'est la lumière, elle est dans ton cœur, veille sur l'état de ton cœur, que rien ne t'attriste, que rien ne te bouleverse, parce que celui, le maître du temps, le maître des circonstances, le maître de toutes choses, celui qui t'a fait, qui connaît ton, ton, ton, ton début, qui connaît ta fin, il sait toutes choses, il dit, tu ne sais ni l'heure, ni le jour, mais une chose est certaine, une chose est certaine je viendrai. Parce que la promesse que j'ai sur ta vie, c'est une promesse de bonheur. Donc, peu importe le temps, je viendrai. Je peux être assis dans ta barque. Je peux même être en train de somnoler. Mais je ne dois pas. Je veille. Parce que ma parole que j'ai prononcée sur ta vie, je veille sur cette parole-là. Et cette parole-là, elle atteindra son but. Parce que moi, l'Éternel, je ne suis pas un homme pour, pour, pour, pour mentir, ni un fils d'homme pour me répentir. Adorateur, adoratrice. Tu peux, tu, tu, tu, tu peux avoir des difficultés, tu peux avoir des difficultés, tu peux avoir des problèmes, tu peux même, non, mais je dis, reste vigilant, reste vigilant, surtout que jamais la flamme, qu'il a allumé en toi. Un soir, un dimanche de la résurrection à Golgotha, que cette, que cette flamme qu'il a allumée, il a allumé un dimanche, un dimanche, un dimanche de la résurrection, cette flamme qu'il a allumée, oh, cette flamme qu'il a allumée le jour de ton baptême, le, le jour de ton baptême, cette flamme qu'il a allumée en toi, que jamais cette flamme ne s'éteint, parce que lui, il ne dort pas. Il sait ce que tu traverses, il sait ce que tu vis. Adorateur, adoratrice, veille sur ta lampe. « Veille sur ta lampe, veille !» C'est comme si tu étais dans un camp militaire, es dans un camp militaire et dans les camps militaires il y a ce qu'on appelle les miradors, c'est-à-dire c'est des, des, des, des, des, des petits, euh, je sais même pas comment décrire ça, mais vous voyez parfois dans les camps militaires, dans les coins, dans les coins il y a des, des espèces de petites appartements qui sont là-bas. Il y a toujours quelqu'un qui veille. Il faut que ta lampe soit comme ça. Il faut que tu aies toujours une lampe allumée là, qui veille, qui veille au grain, qui, qui veille au grain. Oh. La, la flamme même peut être petite, mais jamais elle doit être parce que lorsque le fils de lumière va venir, cette, cette petite flamme-là, elle va être ravivée, et ben, il faut qu'elle soit allumée. Imagine-toi, il y a un danger qui en train est rentrer dans ta maison, le temps qu'elle tu là la bas pour venir éteindre la bougie, ou autre chose, je pense que le, le temps que tu fasses ça, peut-être que le danger serait déjà à ta porte. Mais si tu as une petite lumière, cette petite lumière-là, elle va t'orienter de telle sorte que tu puisses éviter les dangers et <rires> gardez votre. Enfin il y a quelque chose qui me fait rire là à l'instant parce que quand j'ai dit à ma fille Christiane qu'aujourd'hui on va faire en méditation sur gardez vos lampes allumées elle m'a dit Maman, hm, fait fait cieux là <rires> <rires> j'ai dit mais justement ma fille <rires> <rire> la lumière de ces yeux là, c'est éphémère Mais la lumière, la lumière qui vient de Dieu Celle qu'il a mis dans ton cœur Celle qu'il a mis dans ton âme Celle qui, a un, qui, qui est prise dans ton Qui, qui, qui, qui, qui irradie tout ton corps Cette lumière là, elle est éternelle Et c'est sur cette lumière là, éternelle Qui ne, qui ne doit jamais s'éteindre Qui ne s'éteint jamais s'éteindre, c'est ça c'est ça. Comment comment tu vas faire pour entretenir cette lumière là? C'est pour ça que le Seigneur te dit ce soir de garder ta lampe allumée. Parce que ce n'est pas sérieux. Ça ne s'éteint pas. On coupe pas. Coup. Non, il n'y a pas. pas, pas ce n'est pas une affaire de courant. Je suis en train de te parler de lumière. Je te parle pas de courant. Je te parle pas de courant. Le courant, c'est de l'énergie. Mais lui, il est la source de toute énergie. Il est la source de la lumière. Il est celui qui éclaire sans compteur. Il est celui qui éclaire sans, sans.. Je te parle de Jésus de Nazareth, frère. Je te parle de Jésus de Nazareth, ce n'est pas le courant, c'est la lumière, des lumières, c'est la lumière, c'est la lumière, le courant peut se couper, mais lui la lumière il ne s'éteint jamais, il te dit toi garde ta lampe allumée frère, garde ta lampe allumée sœur, il dit garde ta lampe allumée, ce n'est pas en vain qu'il te dit ça, ce n'est pas en vain qu'il te dit ça. Et c'est maintenant que cette histoire de sérieuse. Mais, mais vraiment, le Saint-Esprit est quelque chose. Hein. <rire> D'où je suis allé tirer l'histoire du courant et puis de lumière. C'est pas le Saint-Esprit tu vas me dire ça même. Moi-même, ça me fait rire. Tellement, tellement c'est une vérité. Il y a le courant et puis il y a la lumière. C'est deux choses différentes. C'est deux réalités différentes. Lui, il est la lumière. Il dit, garde ta lampe allumée. On peut couper le courant, mais ta lumière, là, elle ne s'éteindra jamais. Parce que c'est une lumière qui vient de Dieu. Elle ne s'éteindra jamais. Elle ne s'éteindra jamais. C'est une lumière qui vient de Dieu. Alors, adorateur, adoratrice, la tempête peut traverser ta vie, l'orage peut être là, il peut y avoir des vallées, il peut y avoir des montagnes. Mais sache que le maître... Le maître te dit, le maître te dit de garder ta lampe à lui. Ça te dit, il ne faut jamais perdre, il faut rester connecté à ton Dieu. Reste connecté à ton Dieu. Peu importe, tu, tu peux être malade, tu peux souffrir dans ton corps, dans ton âme, tu peux même ne pas, mais le, le, le petit souffle de vie qui te reste. Utilise ce type de vie pour crier à ton Dieu. Parce que c'est ça qui va permettre à la, à la lumière qui est en toi d'irradier ton corps et de te redonner vie. Rien n'est perdu pour un, un adorateur qui est connecté à son Dieu. C'est lui la source de la lumière. Il est la source de la lumière. Si tu restes connecté à lui, ta lampe ne s'éteindra jamais. Et même lorsque tu auras l'impression que ça sera enveilleuse, il te suffit de prier à lui pour que cette lumière, lui qui est la source de la lumière, ravive, ravive cette lumière et que ta vie éclate, éclate comme la lumière qui ne finit pas. Gloire à toi Seigneur. Merci. Merci Seigneur pour ces paroles d'espérance de, de, de, que tu mets au cœur d'un adorateur ce soir. Pour ces paroles d'espérance que tu nous donnes en ce soir. Merci pour ta bonté. Oh Dieu, Dieu, permets-nous, nous sommes fragiles. Nous sommes fragiles et nous voulons rester connectés à toi. Toi qui es source de vie, toi qui es source de lumière. C'est avec toi, c'est avec toi que nous voulons entretenir. Donne-nous Seigneur d'avoir la provision pour avoir l'huile la provision divine la provision spirituelle afin de pouvoir en, en, en, acheter l'huile qui nous permette de garder notre lampe allumée oh Seigneur c'est à toi que nous prions, c'est en toi que nous voulons être sans toi nous ne pouvons rien sans toi nous pouvons, oui tu nous demandes de garder nos lampes allumées mais nous savons que c'est avec toi seul que nous pouvons garder ces lampes allumées c'est pourquoi donne nous plus de toi donne nous ton esprit afin Seigneur que nous puissons en étant connectés à toi être toujours être toujours dans la lumière dans la lumière des enfants de lumière parce que nous sommes nés de lumière nous sommes fils de lumière et donne nous de briller partout parce que toi la source la source de cette lumière tu es avec nous et tu es pour nous Oh, si toi tu es avec nous, qui sera contre nous Si toi tu es avec nous, toi la lumière, oh, quelle obscurité nous résistera Seigneur, si tu es avec nous, oh, quelle, quelle, quelle obscurité quelle obscurité nous, nous résistera aucune, aucune obscurité ne nous résistera, parce que toi tu es la source de toute lumière. Donne-nous plus de toi, que nous puissions garder nos lampes allumées, Seigneur. Donne-nous plus de toi, oh Seigneur, lorsque nous faiblissons, lorsque notre voix tangue, lorsque nous devenons tièdes, Seigneur, oh Seigneur, abreuve-nous par ton esprit pour nous réveiller, pour réveiller en nous, Seigneur, tout ce qui vient de toi, afin que nous puissions nous diriger vers toi, la source de lumière, pour nous être connectés à toi, afin que notre lampe demeure allumée. Gloire à toi, Seigneur. Oh, merci. Merci, merci de pouvoir, Seigneur, dans, dans, dans nos vides. Donne-nous, Seigneur, la provision, afin que cette énergie que tu distilles dans nos corps, à part ton esprit Seigneur, ne disparaisse jamais, que qu'elle ne faiblisse pas, et que même lorsqu'elle faiblisse, Seigneur, que ton esprit, Seigneur, nous revigore, parce que tu es Dieu, et que ton amour pour nous, ton amour pour nous, est la source à laquelle nous voulons nous connecter, parce que c'est cet amour qui nous donne vie. C'est cet amour qui nous donne vie. Merci Seigneur. Lumière du monde, nous voulons te dire merci. Nous voulons te glorifier. Nous voulons te dire merci en ce soir. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit glorifié. Adorateur, adoratrice, maintenant, commence à remercier ton Dieu. Commence à dire merci à ton Dieu, parce qu'il est bon. Commence à lui dire merci. Il est bon pour toi, il est bon pour moi. Si ce soir, il t'a dit il t'a dit ce soir de garder ta lampe allumée, c'est parce que sûrement, parce que sûrement, il a vu que dans ta vie, il commençait à y avoir des points d'ombre. Il commençait à y avoir de l'obscurité. Il commençait à y avoir. Tu commençais à somnoler. Oh, tu commençais à, à peine de, de, de l'huile. Ta flamme commençait à s'éteindre. C'est pourquoi il t'a dit ce soir, de, de, il t'a dit ce soir, il te re, il rappelle ce soir de garder ta lampe allumée. Mais tu sais, tu sais et je sais que pour garder ta lampe allumée, la seule source d'énergie, la seule source de lumière, c'est lui, Jésus de Nazareth. Reste connecté à lui. Reste connecté à lui. Ne te laisse pas distraire. Ne te laisse pas... Oh, ils viendront et te diront qu'il y a autre chose. Mais toi et moi savons qu'il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Qu'il n'y a pas d'autre lumière que lui. Qu'il n'y a pas d'autre roi que lui. Par son sang, il t'a racheté, il m'a racheté. Par son sang, il nous a sauvés. Il s'est sacrifié. Tout est accompli dans ta vie. Ce qui se passe dans ta vie, ce sont que des soubresauts, ce sont que des soubresauts, oui, je dis, il n'y a même pas d'orage dans ta vie, c'est des gouttes de pluie, c'est une pluie fine, il n'y a même pas de montagne dans ta vie, ce sont des monticules, il n'y a rien dans ta vie, alors tiens toi bien, adorateur, adoratrice... Il a une parole d'espérance pour toi ce soir. Il dit, si tu es connecté à lui, peu importe, non, il n'y a même pas d'obscurité, parce que lui, la lumière, la lumière, la lumière, de lumi il est en toi, il est en toi. Et il suffit simplement que tu t'ouvres à lui pour que cette lumière de l'intérieur il illumine ta vie. Gloire, Rendons-lui gloire, disons-lui merci, merci Seigneur, merci Seigneur. Donne-nous Seigneur, donne à un frère, donne à une soeur de garder sa lampe allumée. Donne-nous la provision que nous puissions garder nos lampes allumées. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit élevé. Merci, Seigneur. Merci, mon Dieu. Oh, gloire à toi, Seigneur. Merci. Merci, Seigneur. De ta main, oh. toi. Personne n'est comme lui, adorateur. Comme Merci, toi. Seigneur. Merci, mon Dieu. Merci, mon Dieu. Dans nos ténèbres, tu brilles. Dans les ténèbres de ta vie, il brille. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui puisse obscurcir ta vie. Même dans les ténèbres, il brille. Il est la lumière, né de la lumière. Il est lumière, né de la lumière. Je te dis, c'est celui qui éclaire ta vie, qui illumine ta vie. Peu importe le problème, peu importe la situation, il t'apporte une lumière. Il est le feu, il est le feu, il est le feu, tu le sais, je le sais. Et c'est pourquoi aucune obscurité ne viendra obscurcir sa vie. Reste connecté à lui. Confie-toi en l'éternel. Confie-toi en ton Dieu. Appelle Jésus au secours chaque jour et il te répondra. Il a dit, invoque-moi au jour de la détresse et je te répondrai et toi tu me glorifieras. Glorifie son nom. Célèbre ton Dieu. Ne laisse pas les gens croire que la lumière de Dieu s'est éteinte à toi. Parce que cette lumière, elle ne s'éteindra jamais. Elle est en toi, adorateur. Elle est en toi, adoratrice. C'est une lumière qui ne s'éteint jamais. On ne donne pas l'occasion à quelqu'un de dire que tu es triste parce qu'il y a une lumière qui est en train de s'éteindre à toi. Il dit, garde ta lampe allumée. Et quand il le dit, c'est parce qu'il te donne la provision pour que cette lampe reste allumée. C'est parce qu'il te donne la provision. Et la provision est là. Il sait, il sait où tu dois biser. Il c'est sur quel levier tu dois actionner pour que cette lampe, va, va, pour que cette lampe reste allumée. C'est pourquoi il te dit mais Moi je suis là, je suis là, et si moi je suis avec toi, ta lampe ne s'éteindra jamais. Peu importe que la flamme devienne petite, elle ne s'éteindra pas. Reste connecté à ton Dieu. Reste connecté à ton Dieu. Oh, il est incomparable. Hein? Incomparable. Ils sont parades, est-ce qu'il n'est pas admirable, notre Dieu Est-ce qu'il n'est pas incomparable Il a donné l'incomparable. Lorsqu'il sent, il sent, que, il sent que quelque chose ne va pas, et bim, il envoie, il, il envoie le message pour nous réveiller. Il a sûrement constaté qu'il y a des lampes qui sont en train de s'éteindre. Il a sûrement constaté que l'obscurité est en train de prendre du terrain. Il a sûrement constaté que des montagnes se dressent dans nos vies. Alors aujourd'hui, il m'envoie te dire, il envoie son esprit te dire de garder ta ta lampe allumée de garder ta lampe allumée parce que lui la source de toute lumière il est avec toi aujourd'hui il est avec toi demain il était avec toi hier et toujours et à jamais il sera avec toi oh adorateur adoratrice dis lui merci disons merci à notre dieu merci seigneur merci mon dieu incomparable on veut te dire merci merci seigneur voilà. Merci mon Dieu On acclame le Seigneur On acclame le nom du Seigneur On acclame le nom du Seigneur On acclame notre Dieu On acclame notre Dieu parce qu'il est bon On acclame notre Dieu Béni soit tu Seigneur Toi qui t'es révélé en nous ce soir Sous le signe de la lumière Gloire à toi Seigneur Merci Seigneur cela de faire le show de <laughs> yeah, yeah, yes, way. yo, yo, yo, yo, yo, yo, Voilà la on là, c'est la Non, c'est Béatrice, c'est la phase là, mais c'est la phase pour terminer. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, bénissons le nom du Seigneur. Merci, merci, adorateurs, adoratrices, que Dieu bénisse votre semaine, que Dieu remplisse votre semaine, que l'Esprit Saint soit avec vous, avec vos familles, dans vos milieux de vie, Amen. dans vos milieux de vie et partout, et que sa bénédiction soit sur vous, afin que nous vivions encore avec lui une semaine de témoignage. Aujourd'hui, demain, gloire à son nom. Merci, merci, merci shalom, Seigneur. Shalom, shalom. shalom. shalom. C'était Sophie et sa fille Christiane. Shalom. <rire> Allez, bonne nuit, bonne nuit.